Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi qui viens de nous rejoindre aujourd'hui cette chaîne YouTube, tu vas voir, tu vas passer un excellent moment, ça va bien se passer, je te le dis, tout simplement parce que cette chaîne YouTube, eh bien on va parler de d'argent, d'argent oui, mais l'argent c'est pas tabou, tout simplement parce que derrière c'est un moyen aujourd'hui, eh bien d'atteindre notre liberté financière, d'atteindre nos objectifs, d'atteindre tout simplement, eh bien peut-être pour toi, de créer des revenus complémentaires, peut-être aussi pour passer plus de temps avec ta famille, peut-être aussi pour passer voilà, du temps à, à voyager comme moi je le fais régulièrement ou bien tout simplement faire du sport ou autre. Mais l'argent est nécessaire aujourd'hui si on veut atteindre nos objectifs et notamment notre fameuse liberté financière. Donc, bienvenue à toi cette chaîne YouTube. Tu vas voir, on va donc parler de tout ça. Mais c'est surtout qu'on va parler beaucoup plus de sujets qui sont très concrets. Je pense notamment à l'immobilier, je pense à l'entrepreneuriat. Tu vas voir, on parle sur cette chaîne YouTube principalement de ces deux sujets. Donc, notamment, on va parler d'investissement locatif puisque moi je suis investisseur depuis plus de 20 ans maintenant. D'entrepreneuriat, puisque bah, pareil, je suis aussi entrepreneur depuis plus de 20 ans. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 46. J'ai fait différents types de sociétés dans différents domaines. Aujourd'hui, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est location courte durée, donc je fais de l'investissement locatif, je fais de la sous-location professionnelle immobilière, je fais aussi de la conciergerie d'appartement. J'ai plusieurs sociétés dans ce type d'activité et c'est ce qui me permet aujourd'hui eh d'avoir cette liberté financière. Et cette liberté financière, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que moi, mon principal souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir voyager quand je le souhaite. Avoir une société, gagner de l'argent, bien évidemment, pour que du coup, cet argent me serve tout simplement eh bien, à profiter de la vie. Tu le sais, dans une vie, eh bien, on n'a finalement que 30 000 jours. Hein. Euh, une vie est, est composée de 30 000 jours. Ça va très vite. Le compteur est lancé. Donc, à un moment donné, si... voilà, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. On a… Des objectifs, on a aussi des envies, hein, on est là aussi pour se faire plaisir. C'est ce que je dis tout le temps, l'entrepreneuriat c'est très bien. Bien évidemment, l'objectif c'est gagner de l'argent, mais ça ne doit pas être la motivation première. La motivation première doit être d'avoir ta liberté, ta liberté d'agir, ta liberté d'entreprendre, ta liberté de penser aussi. Ça, pour moi, ce sont des notions fondamentales. Je n'aime pas, pas être tout simplement, euh, euh, comment dirais-je, emprisonné ou que je doive absolument eh bien, euh, faire telle ou telle chose peut-être pour un patron. Non, j'ai besoin de laisser libre mon imagination, laisser libre ma créativité, c'est ce qui, pour moi, compose l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat m'a apporté aujourd'hui très clairement de la liberté. La liberté de voyager, la liberté de prendre des décisions, la liberté de lancer des projets. Pour moi, il n'y a rien de plus passionnant que de lancer des projets motivants. Et c'est ce dont je vais parler et c'est ce dont tu vas découvrir cette chaîne YouTube. Donc, tu vas voir. On va parler de tout ça, d'entrepreneuriat. On va parler de sous-location. Peut-être que c'est des sujets qui ne te parlent pas aujourd'hui. Sous location, excellent moyen de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire hein, et sans aucun apport. On va parler aussi, tu as découvert des vidéos sur la conciergerie d'appartement. Pareil, tu vas pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro avec aucun risque. On va parler aussi d'investissement locatif puisque je suis aussi investisseur. Et là, c'est pareil, on va parler de location courte durée, moyenne durée, d'exploitation. Mais tu vas voir aussi que je vais te livrer des techniques, des stratégies pour exploiter et gagner plus d'argent pour voir même doubler ta rentabilité. Je pense notamment à la création d'expériences dans le cadre de nos locations courte durée. Et puis, on va aussi parler, tu vas voir, te découvrir des vidéos sur le mindset d'entrepreneur. Pour moi, le mindset d'entrepreneur, c'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois avoir cet esprit ouvert, cet esprit créatif pour derrière faire de jolies choses. Hein, L'objectif, c'est vraiment que tu t'éclates dans ce que tu fais quoi. et que tu comprennes que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément un chemin facile, il y aura des obstacles, mais notre, notre objectif et ce qu'on va vérifier quelque part, c'est finalement ta faculté à contourner ces obstacles, le sérieux que tu vas mettre pour contourner ces obstacles. Et si tu sais contourner ces obstacles et que tu as bien en ligne de mire l'objectif que tu t'es fixé au départ, c'est-à-dire cette liberté financière, gagner de l'argent pour pouvoir profiter de la vie, eh bien, c'est ça qu'on va regarder et c'est ça qu va, qui va permettre de déterminer si tu es un bon entrepreneur, et si tu es quelqu'un qui a euh, finalement ce courage, cette détermination à atteindre tes objectifs. Donc beaucoup de mindset d'entrepreneur aussi, cette chaîne YouTube. Je suis là pour te motiver, je suis là pour te voilà, pour donner la niaque, l'envie d'y arriver. C'est possible, crise, pas crise, guerre, pas guerre. On le sait, on a traversé des moments difficiles, Covid, guerre, etc. Je sais bien tout ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est soit tu fais rien, et tu te contentes à regarder des vidéos, c'est très bien, ça va, et j'espère ça va te permettre de développer ton, ton esprit, mais à un moment donné, ces vidéos que je te lis, cette chaîne YouTube, doivent te faire prendre conscience de quelque chose, doivent te faire prendre conscience que tu es sur le chemin pour atteindre tes objectifs. Et je pense que tes objectifs, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Tu souhaites gagner de l'argent, tu souhaites changer de vie, tu souhaites te reconvertir, eh bien, tu vas découvrir tout ça, cette chaîne YouTube. Et moi, tu sais, je suis quelqu'un aujourd'hui qui a traversé des hauts, des bas. J'ai aussi posé le genou à terre. J'ai aussi eu des problèmes comme beaucoup de gens. J'ai été salarié aussi. Hein. Donc, il euh, ne faut pas croire que tout m'est tombé tout cuit. Je me suis battu pour y arriver. J'ai été entrepreneur. J'ai été entreprenant. Euh, J'avais des rêves. J'avais des rêves. J'ai toujours des rêves. Et ce que je fais, c'est tout simplement des petites actions tous les jours et ces petits effets cumulés eh bien, petit à petit m'amènent vers mes objectifs et concrétiser mes rêves. J'espère franchement que cette vidéo déjà t'aura donné envie de t'abonner à cette chaîne YouTube donc n'hésite pas à t'abonner et comme ça du coup tu vas voir tu vas pouvoir dérouler et découvrir plein de vidéos à raison de deux fois par semaine. Tu as aussi partagé des vlogs avec moi, c'est-à-dire tu as partagé mon quotidien, je t'embarque avec moi chez ma caméra, je t'embarque avec moi et tu vas voir, tu as passé un moment Exceptionnel. Je te souhaite des bons, un bon visionnage et puis j'espère eh peut-être prochainement pouvoir te rencontrer lors de différents webinaires ou séminaires que je peux organiser régulièrement. Et allez, je te dis bon parcours, bon visionnage et à très bientôt.